Dans ce tutoriel, nous allons parler des enrichissements donc pour un accord, euh, par exemple, de Do majeur. Donc, Do majeur, nous avons Do qui va être la fondamentale, Mi qui va être la tierce et Sol qui va être la quinte. Donc, je rappelle qu'un accord, c'est une superposition de tierces. Il en faut au moins euh, donc euh, deux, c'est-à-dire il faut en fait trois sons pour avoir un accord. En l'occurrence, ici, nous avons un Do majeur. Si je superpose encore une tierce à cet accord, je vais avoir donc la septième. Donc 1, 3, 5, 7. Et si je continue, je vais avoir ici la neuvième. Alors, il existe en jazz des renversements bien spécifiques. Les deux les plus utilisés sont fondamentales à la main gauche. Septième avec le pouce. Avec le 2, on va appuyer sur la neuvième. La tierce, avec le doigt numéro 3. Et la quinte, avec le cinquième doigt. Donc, 1, 7, 9, 3, 5. Ça nous donne un super accord. Voilà. Euh, un autre renversement aussi très utilisé. Il est très simple. Donc, la basse, do, à la main gauche et à la main droite. Cette fois-ci, on va commencer par la tierce. On va avoir 3, 5, 7, 9. Donc, premier renversement, on commence par la septième. Deuxième renversement, on commence par la tierce. Et on déroule les tierces, donc 3, 5, 7, 9. Par exemple, si on prend donc un accord de Fa majeur 7, 9, on va faire donc les mêmes renversements, soit 7 septième majeur, 9 tierce, quinte. Si ensuite j'ai envie de jouer un Do majeur 7, je vais chercher à aller au plus près. Je vais donc utiliser voilà, ce renversement-là. Et non pas... parce qu'il est plus éloigné, et on n'a pas cette conduite des voix que l'on recherche. Alors, maintenant, si je pars de ce renversement-là, pour Fa majeur 7, donc fondamentale, tierce, Quinte, Septième majeur, Neuvième. Cette fois-ci, lorsque je vais aller sur Do, je vais utiliser l'autre renversement. Et là, c'est pareil, on a une conduite des voix qui ne bouge presque pas. Donc dans ce tutoriel, on va parler eh bien, des enchaînements harmoniques très connus, en l'occurrence le 2-5-1. Donc pour comprendre le 2-5-1, il faut déjà comprendre. Euh, la série diatonique. Si je prends la tonalité de Do majeur, je peux superposer donc à chaque degré de la gamme des tierces et donc je peux obtenir des accords. Sur le premier degré de la gamme, Do majeur, si je superpose donc 3 tierces au-dessus, donc je vais avoir un accord de 4 sons, donc un accord de septième, je vais avoir un Do majeur 7. Sur le deuxième degré, je vais superposer des tierces et je vais avoir un Ré mineur 7. Sur le Mi, je vais avoir un Mi mineur 7. Sur le Fa, je vais avoir un Fa majeur 7. Sur le Sol, je vais avoir un Sol 7. Sur le sixième degré, je vais avoir un La mineur 7. Et sur le septième degré, je vais avoir un Si semi-diminué, donc avec finalement une septième mineure, une tierce mineure et une quinte diminuée. Donc le 2 5 c'est tout simplement le deuxième degré de la gamme qui va succéder le cinquième degré de la gamme et qui va arriver sur le premier degré. Donc on va utiliser pour ça les voicings que l'on avait vus précédemment. Donc le 2-Ré mineur 7, donc avec la 7 septième, la 9 neuvième, la tierce et la quinte. On va juste donc, jouer Sol à la basse et on va juste déplacer une seule voix, le Do va passer sur le Si qui va être la tierce de l'accord. Voilà, les autres doigts n'ont pas bougé. Donc, plutôt. Et ensuite je résous Hop. sur ce renversement là. Si je pars de l'autre renversement que nous avions vu, je vais avoir Ré mineur 7 comme ceci. Sol 7, je vais juste descendre pareil sur la tierce de Sol. Fa, la Si, Mi. Et Do, Mi, Sol, Si, si Ré. Voilà. Alors pour l'accord de septième, ici, en fait, il est un petit peu spécial, puisqu'on a la septième ici, la neuvième, la tierce. Et on va utiliser la, le Mi qui va être en fait la sixte. C'est-à-dire, si vous voulez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, la 6 de l'accord. On pourrait faire également comme ceci, c'est-à-dire au lieu d'utiliser la sixte on pourrait rester sur la quinte. Mais voilà, pour euh, des raisons esthétiques euh, spécifiques au jazz, on utilise souvent la sixte Et ensuite, on résume ici. Donc, pareil pour l'autre renversement, c'est-à-dire que lorsqu'on partait comme ceci, oh, non, plutôt comme ceci, lorsque j'arrivais sur Sol, j'avais ici le mi qui devient donc la sixte pour sol et doux, majeur 7, 9, ici comme ça. Donc je rappelle les euh, différents renversements. Donc pour ré mineur, donc comme ceci. Alors il faut préciser aussi que la tierce et la septième de ré mineur sont mineures. Voilà. Donc la, la septième est mineure et la tierce est mineure.